Bonjour, bienvenue dans la deuxième série de sophrologie Arrêtez de fumer. Euh, donc si vous avez regardé la première vidéo euh, qui enchaîne cette semaine-ci, euh, vous savez plus ou moins comment je perds, mais je vais quand même vous réexpliquer plus ou moins. Donc euh, on va faire une séance de sophrologie avec des exercices de relaxation dynamique. Pour commencer, donc, euh, on va on, peut, on va un peu bouger le corps pour le réveiller, le détendre un peu. Ensuite, on va rentrer dans un état méditatif où on sera assis avec euh, soit un fauteuil et un coussin derrière pour être dos contre le doxier, soit une chaise avec toujours les pieds bien à plat sur le sol. Et alors ensuite, on viendra tout doucement réveiller le corps, etc. et revenir à nous. Euh, donc voilà. Euh, je vous offre le temps de vous installer confortablement on va commencer debout ayez des vêtements amples euh, des vêtements assez amples euh, pour être bien à l'aise donc euh, mettez la vidéo en pause si vous voulez vous changer et, euh, et je vous attends alors donc voilà, nous voici pour notre deuxième séance je vais commencer On a les pieds bien à plat sur le sol. Les jambes dans le prolongement du bassin. Les bras sont détendus. Bien le long du corps. La tête est droite. Dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tout doucement, je vais commencer le premier exercice de relaxation dynamique. Je vais simplement commencer à tourner un bras vers l'avant. Je commence une fois. Je tourne mon bras vers l'avant. Je vais à mon rythme. Et je m'arrête je fais l'autre bras je tourne mon bras vers l'avant comme un moulin et je m'arrête encore deux fois de chaque côté l'autre bras je tourne mon bras vers l'avant et je m'arrête l'autre bras je tourne mon bras vers l'avant à mon rythme je ne force pas et je m'arrête vers l'arrière, je tourne mon bras droit vers l'arrière, ou mon bras gauche. L'autre bras, je fais des grands cercles pour bien réveiller l'épaule. Et je m'arrête, je viens m'asseoir contre le rebord de ma chaise, mes pieds sont en équerre et mes mains sont sur mes cuisses, je peux fermer les yeux si je veux et tout doucement j'accueille la sensation que l'exercice m'a procurée. Je laisse venir sans juger. Qu'est-ce que l'exercice m'a procuré? Comment je me sens dans mon corps? J'accueille avec bienveillance ce qui me vient. J'inspire profondément. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Et tout doucement, je peux venir me remettre debout. Le, prolong... le, le prochain exercice, ça sera simplement secouer les mains. Donc, on reprend sa position les pieds dans le prolongement de mon bassin, les bras le long du corps, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et je vais faire cet exercice trois fois. À mon commencement, je lève les bras en avant et je secoue. Je secoue, je secoue, je secoue. Je secoue. J'y vais à mon rythme. Et je relâche. Je prends une grande inspiration. Et j'expire. Une deuxième fois, je tends les bras devant moi. Et je secoue. Je secoue, je secoue, je secoue. Et je relâche. J'inspire. J'expire. Une troisième et une dernière fois. Je mets les bras devant moi et je secoue, je secoue, je secoue. J'y vais à doucement, à mon rythme et je relâche. Je peux venir m'asseoir contre le rebord, sur le rebord de ma chaise. Mes jambes sont en équerre. Les mains seront mes cuisses. Et j'accueille. J'accueille avec bienveillance ce que l'exercice m'a procuré. Sans juger. Comment je me sens dans mon corps. Mes mains. Quel est le ressenti du moment J'accueille avec bienveillance tous mes ressentis. Je prends une grande inspiration. J'expire. Et tout doucement, je peux venir me remettre debout. Troisième et dernier exercice. Je vais venir simplement poser une main sur mon ventre et une main sur mon dos. À l'inspire, j'écarterai les bras et je reviendrai sur mon ventre et sur mon dos à l'expire. Je fais l'exercice trois fois. Je suis toujours bien droite sur mes deux pieds, mes pieds bien ancrés au sol. La tête bien droite. Et je commence. J'inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les bras. J'expire, je ramène. Je vais me baisser un peu en avant. J'inspire, j'écarte, j'expire et je ramène, je me penche un peu en arrière, j'inspire, j'écarte, j'expire et je ramène, et tout doucement je peux venir m'asseoir sur le bord de ma chaise, Sur le dossier de ma chaise. Pardon. Je peux fermer les yeux si je veux. Ou les garder ouverts. C'est comme je veux. Mes jambes sont en équerre. Les mains sur mes cuisses. Et j'accueille avec bienveillance ce que l'exercice m'a procuré. Qu'est-ce que cela m'a procuré Une sensation de bien-être Une sensation d'angoisse Si je me sens angoissée, c'est pas grave. Je peux prendre quelques inspirations et laisser passer. Tout passe. Je prends une grande inspiration. J'expire, j'accueille avec bienveillance tout ce qui se produit dans mon corps, sans juger, j'écoute le calme qui traverse la pièce. Les oiseaux qui chantent, les voitures qui passent, les arbres des feuilles qui cognent, le vent qui souffle, je suis pleinement dans l'instant présent. Je prends de grandes inspirations. Et je profite de ce moment de calme et de détente. Tout doucement, je vais commencer à voyager. Je vais prendre l'avion. Il y a un coin fumeur dans l'avion. Il y a beaucoup de monde. Les voyageurs sont pressés. Les hôtesses cannent les tickets. Et je me réjouis de prendre des vacances. Au soleil, au bord de la plage. Tout doucement, je rentre dans l'avion. Il ne démarre pas encore. Je sais que je peux fumer avant le décollage. Alors je cherche dans mes affaires si j'ai si mes cigarettes. Je cherche, je cherche, mais je crois les avoir oubliés. Je commence à paniquer un peu. J'aurais bien aimé fumer une cigarette pour patienter. Alors j'essaye de trouver une autre solution pour passer mon temps. Je cherche un bouquin. Des chewing-gums dans le fond de mon sac. Un élastique avec lequel jouer. La balle de mon chien que j'ai pris en souvenir. Des mots croisés. Une barre chocolatée. Je prends l'objet qui me convient pour passer mon temps. Et à cet objet, j'associe un geste. Et tout doucement, je vais répéter ce geste trois fois. Une première fois. Et je relâche. L'envie passe. Je commence à me concentrer sur autre chose. Et je continue mon geste signal une deuxième fois. Le geste me procure une sensation de bien-être. Et je m'arrête. Je reprends mon geste une troisième fois. Je n'ai plus envie de fumer. L'envie m'est passée et c'est avec plaisir que je continue mon occupation. Je savoure ce moment de plénitude en effectuant ce que j'ai trouvé de bien à faire pour m'occuper, en attendant que l'avion décolle. Et je m'arrête. Je prends une profonde inspiration pour ancrer ce moment de bien-être. Et je peux pousser un cri de soulagement. Je respire à plein poumon. Doucement, le test nous annonce que l'avion va décoller. Je prépare à attacher ma ceinture. Je range mes affaires dans mon sac. Je suis bien collée sur ma chaise. Et tout doucement, l'avion d'école. Je m'en vais voler avec les oiseaux. Le ciel est vieux. Le soleil tape. Il fait beau et dans quelques jours je serai sur une plage avec ma boisson préférée. J'accueille et je m'entends. J'accueille tout le bienfait de cette séance. J'accueille mes émotions. J'accueille mes sensations. Comment je me sens maintenant Je prends de profondes inspirations. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens apaisé, détendu. Les tensions se relâchent, ma mâchoire est décontractée, mes yeux sont décontractés, mes pensées sont calmes. Tout doucement, je viens me mettre sur le bord de ma chaise et à mon rythme, je me remercie de m'avoir accordé ce moment de bienveillance avec moi-même. Je peux tout doucement bouger mes pieds, ouvrir les yeux, bouger mon corps, mon bassin, mon torse, lever les bras au ciel, étirer mes jambes, étirer mon dos, mes épaules, passer mes mains sur mes jambes. Et tout doucement, je peux revenir dans l'instant présent, ici et maintenant.